j'ai baqué hégémonie. J'ai eu l'idée la semaine dernière de vous demander sur ma chaîne ce que vous pensiez d'hégémonie dont la campagne venait de commencer et qui est un véritable coup de cœur pour moi. Vous avez été nombreux à répondre et je vous en remercie. D'abord je voudrais m'excuser auprès de ceux que j'aurais induit en erreur. Euh, une version française a bien été annoncée par l'éditeur au tout dernier moment. Le problème de la langue qui était une réponse possible du sondage en est donc plus un. Au-delà de ça on voit que la vraie barrière semble être le fait que vous ne savez pas vraiment de quoi il retourne et ça tombe bien je suis là pour ça. Le concept de cette émission que je serais peut-être amené à reproduire est le suivant. Je back un projet qui m'intéresse énormément, je vais ensuite vous demander et regrouper toutes vos raisons de ne pas le pledger, on fait un mix de tout ça et puis on voit si au final il faut se lancer ou pas. Histoire d'être complètement transparent, je ne parlerai que de projets pour lesquels les éditeurs ne m'ont pas contacté, donc que j'ai backé à titre personnel, et donc des projets pour lesquels je n'aurai pas forcément beaucoup plus d'informations que vous. Avant de faire le tour de vos commentaires, on va regarder en quoi consiste hégémonie et puis bien sûr comment ça se joue. Je précise que je suis sur TableTopK, c'était la seule option disponible. Euh, ceux qui me suivent savent que je n'aime pas beaucoup ce logiciel et que je ne suis pas à l'aise avec. Pardonnerai pardonnerez donc les éventuelles coupes sauvages qui seraient liées à des mauvaises manipulations de ma part. Bienvenue dans Hégémonie, le premier jeu de Hégémonie Games. Euh, L'éditeur a choisi comme d'autres d'appeler son studio en fonction de son premier jeu, un choix qui peut être parfois regretté quand on pense à Retour Famille ou bien Eldorado Games, qui sont des noms déjà un petit peu longs et puis qui n'ont plus grand chose à voir avec ce que les éditeurs en question font aujourd'hui. On est dans une simulation d'économie, si vous voulez, euh, dans laquelle chacun va incarner... J'ai un problème de connexion, sérieux on est dans ce qu'on pourrait appeler une simulation d'économie, euh, assez vulgarisée mais tout de même assez bien travaillée. Euh, C'est un euro, clairement un eurogame, euh, asymétrique et je vais d'abord vous présenter les quatre intervenants, euh, les quatre couches, strates de la société qu'incarneront les quatre joueurs en présence, afin que vous vous rendiez compte un petit peu des enjeux. On a d'abord en haut à gauche euh, ce qu'ils appellent la classe capitaliste, donc on pourrait appeler ça le capital de manière plus neutre en français, euh, son but à lui pour gagner. Pour gagner le maximum de points de victoire, hein, la, la victoire se, se mesure en points de victoire, ça va être de lancer des entreprises, donc de financer des entreprises, on a un, un petit choix de cartes là au dessus, et puis avec ces entreprises euh, de générer des revenus en vendant ce qui va être produit, donc ce qui va être produit on va pouvoir le vendre soit aux autres joueurs, soit à l'étranger, généralement de manière un petit peu moins intéressante, mais ça dépend. Euh, tout ça va nous rapporter bien sûr de l'argent donc qui va se retrouver ici à gauche et après les taxes, après les impôts qui vont on va être taxés selon différents facteurs, on va euh, récupérer le revenu du capital. Ce revenu du capital ça va être tout simplement nos points de victoire donc plus on sera riche mais en capital c'est à dire après impôts etc. Euh, plus on a de chances de gagner. À côté de ça et ce sera donc les, les deux choix possibles quand on joue à deux joueurs, on va avoir la classe ouvrière même si c'est un petit peu plus général, général que ça puisqu'il n'y a pas que des ouvriers on a aussi tout ce qui va être... Euh, potentiellement col blanc, mais euh, sur des, des métiers, on va dire, moins qualifiés. Le but de la classe ouvrière, on va l'appeler comme ça, euh, va tout simplement être de prospérer le plus possible. Cette classe-là, euh, elle va gagner de l'argent en récupérant des salaires, et tout simplement, en fait, le principe, c'est qu'elle va travailler pour, entre autres, euh, le joueur qui joue le capital, c'est-à-dire qu'elle va placer ses ouvriers, ses employés dans ses entreprises, va récupérer de là un salaire, avec ce salaire, va devoir acheter des biens en l'occurrence, on est surtout sur la santé et l'éducation qui sont prioritaires, mais après éventuellement même des produits de luxe, de l'éducation, etc. Et plus je vais avoir de tout ça, moi en tant que classe ouvrière, plus bien sûr ma prospérité va monter, c'est-à-dire plus j'arriverai à aller au-delà de juste manger et dormir, plus je vais être heureux et mieux ça va marcher. Je vais avoir des moyens de pression, j'en parlerai un petit peu tout à l'heure, puisqu'on va pouvoir entre autres former des syndicats. Euh, mais voilà, et bien sûr je serai plus fort si je suis, en tout cas si ma population est plus nombreuse, ça va être un facteur à prendre en compte. Si on est à 3 joueurs, on aura aussi l'opportunité d'incarner la classe moyenne, qui est un petit peu finalement le mix des deux. C'est-à-dire que la classe moyenne, à la fois, il va falloir la faire prospérer aussi, donc nourrir, euh, divertir, la santé, l'éducation, etc. Mais vous aurez la possibilité de fonder des micro-entreprises et d'être auto entrepreneur Donc vous aurez aussi un petit panel plus réduit euh, d'entreprises que vous allez monter et qui vont vous rapporter, elles aussi, on le voit en bas, là, euh, la nourriture, des produits de luxe, la santé, l'éducation, tout ça, euh, que vous vendrez. De la même manière, Alors peut-être si vous voulez vous en sortir mieux, que vous vendrez moins cher que le joueur qui joue le capital, c'est à vous de voir. En tout cas, vous avez ces deux aspects à prendre en compte, et euh, dans la plupart des cas, euh, on va considérer en vœu euh, la situation qui vous est le plus favorable, pour euh, par exemple les votes ou des choses comme ça, c'est-à-dire que si vous êtes plus prospère que vous n'êtes riche, ce sera votre prospérité qui va compter, et l'inverse est vrai également. Dernier rôle réservé au parti à 4 joueurs et qui pourtant n'a pas l'air d'être le moins intéressant, c'est l'État. Alors c'est l'État au sens politique, euh, au sens, je vais grossir un petit peu le trait, hein, au sens, il euh, faut que je sois réélu à tout prix. L'État, il faut qu'il arrive à satisfaire tout le monde. Alors il y aura plusieurs mécaniques qui vont entrer en jeu. Euh, D'abord il va y avoir tout ce qui va être subvention, allocation, etc. Que vous allez verser aux 3 trois, aux trois joueurs de manière différente. Euh, Les taxes que vous allez ponctionner de manière plus ou moins aussi euh, sévère, plus ou moins, euh, plus ou moins dure. Et puis euh, certains joueurs quand ils vont faire certaines actions, alors il est peut-être un peu tôt mais je vous en montre une maintenant parce que je l'avais sorti pour l'exemple, je vais en parler plus tard mais ça tombe bien, euh, si mon joueur ici euh, de la classe ouvrière veut jouer ce programme de, de revenus supplémentaires pour gagner de l'argent, ça va bénéficier indirectement au joueur de l'état qui va gagner un point d'influence puisque le fait de, bah, de solliciter cette, ce revenu supplémentaire augmente bien sûr le fait que l'état bah, euh, vient aux, aux besoins de sa population. C'est, je pense, euh, le rôle, je pense pas le plus complexe, mais qui demande le plus d'observer un petit peu le jeu de tout le monde, de marier la chèvre et le fou, et, euh, et qui est très intéressant, malheureusement, donc il est réservé aux parties à 4 joueurs, hein, donc les, les, les rôles à choisir sont vraiment fonction du nombre de joueurs, ce qu'on pourrait peut-être regretter, en tout cas c'est celui qui m'intrigue le plus, et j'aimerais beaucoup beaucoup tester une, une partie à 4 joueurs pour voir ce que ça, ça peut donner, le rôle de l'état. Parlons maintenant brièvement du plateau. Alors, le plateau est assez vaste, mais vous vous doutez bien qu'il est adapté pour des parties à 4 joueurs et que selon le nombre de joueurs, il peut se réduire, euh, je ne sais pas s'il sera en plusieurs parties. En tout cas, il est modulable. On va avoir, On va commencer par le bas. Et en bas, nous avons, alors, tous les, les chômeurs sont ici. Euh, les chômeurs sont liés à l'immigration, c'est-à-dire que selon la politique d'immigration, il y a plus ou moins euh, de travailleurs sans emploi qui vont arriver à chaque tour euh, dans la partie. Et si vous voulez, ces travers sans emploi... Euh, vont faire la force de la classe ouvrière qui s'il y en a trop va pouvoir faire pression sur le gouvernement, sur le capital euh, pour, avoir pas, pour avoir plus d'emplois ou pour être mieux payé, en tout cas mieux traité. Euh, ici sur la gauche, vous avez les emplacements réservés aux entreprises de la classe moyenne et de la classe euh, du capital c'est là où donc vous allez lancer vos entreprises et puis affecter éventuellement, on le voit alors là c'est du, du mode, hein, donc c'est pas très bien réalisé, mais le nombre d'ouvriers qui vont être placés dessus sachant qu'il euh, y a les, les ouvriers correspondant à la classe ouvrière donc les non qualifiés et puis les ouvriers qui correspondent à la classe moyenne qui sont les ouvriers plus qualifiés euh, qu'on ne peut pas intervertir il y a aussi des couleurs qui correspondent au, au champ d'activité entre les grilles qui sont complètement utilisables partout, et puis ceux qui sont plus spécifiques à l'éducation, à la santé, etc., mais qui doivent être placés sur des, des emplacements spécifiques également. Euh, en dessous, on voit entre autres euh, le salaire qui va être versé aux employés. Il y a pas mal de petits paramètres, mais je veux pas aller trop trop loin dans les détails pour ne pas vous noyer tout de suite. Euh, sur la droite, on a toutes les entreprises du secteur public, donc c'est l'administration, la fonction publique, euh, donc elles appartiennent bien sûr à l'État. Elles ont la particularité d'être euh, activées, d'être jouées, même s'il n'y a pas quatre joueurs, même s'il n'y a que 2 joueurs. L'État est une sorte de... Dia um, qui, euh, bah, qui va prendre les impôts par exemple et qui va fournir certains services. Euh, L'État qui n'a pas vocation, j'ai l'impression vraiment, à, à lancer trop d'entreprises, lancer trop de choses, euh, mais plus à gérer et peut-être à combler des manques. En tout cas, son emplacement est ici. Au-dessus, au on a ce qui, pour moi, me paraît le plus important et le plus ingénieux. Euh, on a une petite ligne qui correspond ici à tout le commerce international, c'est-à-dire l'import et l'export. Euh, tout ce que vous allez acheter ou vendre et qui ne sera pas acheté ou vendu à un autre joueur, se trouvera ici, à côté de... des caisses de l'État. Et au-dessus, on a la... toute la partie sur les votes. Et ça, c'est vraiment ce qui est génial. On a cette euh, grand... grande ligne politique. Pour lesquelles, euh, sur lesquels chacun des joueurs va voter euh, à la fin du tour, on va parler du déroulé du, du, du tour juste après. On a la politique fiscale qui va surtout impacter euh, le capitaliste, puisque ça va être euh, la, ça va limiter ses, les emprunts qu'il peut faire, et, euh, et ça va également impacter le nombre d'entreprises, de, de boîtes que peut lancer euh, l'État euh, dans la fonction publique. On a ici le salaire minimum, très important évidemment, puisque plus le le capitaliste va vous payer cher, plus il va perdre de sous évidemment, et aussi euh, moins il aura d'argent pour payer ses impôts, donc il y a un équilibre à trouver ici. Euh, en dessous les taxes de manière générale sur tout ce qui va être commerce et revenus, etc. Euh, le prix de l'éducation et de la santé, donc là ça va intéresser surtout la classe ouvrière et la classe moyenne, qui vont vouloir que ce soit le moins cher possible. L'État par contre lui n'a pas trop intérêt à trop les baisser, puisque ce sont des revenus qui lui reviennent à lui. On a à droite en petit euh, la politique euh, étrangère donc, en termes de commerce, donc ça va faire varier le nombre d'opportunités d'échanges ici et puis éventuellement les prix aussi, en tout cas les taxes les taxes douanières sur les, les imports et les exports, et puis l'immigration qui, euh, qui va gérer euh, le fait qu'il y ait plus ou moins de nouveaux ouvriers qui arrivent sur le marché, et là même le capitaliste a intérêt finalement euh, à ce qu'il qu y ait un minimum d'immigration parce que ces entreprises ne tourneront pas toutes seules, la plupart d'entre elles en tout cas ne tourneront pas toutes seules. On va parler je pense maintenant du déroulé du tour, euh, et comme ça on va pouvoir en venir à ce fameux vote qui est prépondérant dans le jeu et qui euh, fait cette guerre d'influence que j'aime tellement. Alors je vais passer bien sûr hein, sur toutes les phases d'entretien qui, euh, qui nous intéressent pas énormément ici. Euh, la première euh, phase d'un tour ça va être la phase d'action, et en fait, alors sur Tabletopia c'est vraiment pénible, je vais pas le faire, mais vous aurez tous, tous les joueurs auront 8 cartes en main, et ils vont jouer en fait 6 une chacun à son tour, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que deux en main, on en garde toujours deux en main. Ces cartes-là, on peut les jouer de deux manières, soit on la joue directement pour l'action qui est écrite dessus, donc la grève générale, donc on peut placer des, des tokens, des jetons de, de grève euh, sur les, les entreprises, donc la grève bien sûr, ça sert à faire pression pour faire monter les salaires, mais c'est un risque, comme entre guillemets dans la vraie vie, puisque euh, tant qu'on fait grève, on n'est pas payé et la classe ouvrière, entre autres, doit subvenir à ses besoins. Soit on va la défausser, cette carte, n'importe quelle carte de sa main, pour faire une action de base, et les actions de base sont propres à chaque euh, camp, à chaque, euh, chaque joueur. Par exemple, le, la classe ouvrière, euh, pour une action gratuite, donc en défaussant une carte, pourra euh, lancer des manifestations, lancer des grèves... Bon, toute la liste est là, hein, je ne les connais pas tous par cœur, euh, faire pression grâce au syndicat, etc. Donc chacun à son tour, comme ça, va jouer sa carte, ou son action de base en défaussant une carte, jusqu'à ce que chacun euh, en ait joué 6 et n'en ait plus que 2 en main. A la suite de ça, on fait tourner le moteur de l'économie, donc on va prendre chaque, euh, chaque entreprise, elle va produire les biens, donc en fonction, une entreprise ne produit des biens que si elle est complètement occupée par des travailleurs, donc euh, le, le capitaliste ou bien euh, le joueur de la classe moyenne récupère ses biens. Ensuite, chaque joueur possédant une entreprise doit aussi payer ses salariés, ça vaut aussi pour l'état bien sûr, je ne l'ai pas précisé. Et puis, en dernier lieu, euh, chacun aussi dans l'ordre, il y a un ordre bien particulier, euh, chacun va devoir pourvoir à ses besoins, donc euh, le, on va revenir encore sur notre classe ouvrière, selon la population la piste de population, donc le nombre d'ouvriers qu'il y a. Il va falloir investir dans un certain nombre euh, de points de santé, de points d'éducation qui se trouvent là-haut, dont le prix va être fixé par divers paramètres, y compris politique on l'a vu tout à l'heure. Et ça va conclure la phase la plus active du tour. On va ensuite passer à la phase de vote. La phase de vote, ça fonctionne avec un système de cubes. Donc on a tous, à la base, tous les camps, on va avoir un certain nombre de cubes dans leur sac. Euh, je crois qu'on en met trois chacun à chaque fois euh, lors d'une... Un moment de vote, et chacun aussi va avoir la possibilité de rajouter de ses cubes. Euh, je reprends encore l'exemple que je que, que, sur lequel on était. Euh, si on a beaucoup de syndicats, des syndicats puissants, on va pouvoir mettre plus de cubes classe ouvrière dans le sac. Euh, on va aussi pouvoir investir de l'influence. L'influence, ça s'achète par divers moyens. Par exemple, si le capitaliste possède des, des entreprises de médias, ils ont de l'influence, ça permet de rajouter plus de dés à soi dans le sac. Ensuite, donc, euh, tous ceux qui auront fait une proposition de loi pendant son tour, ça fait partie des, des actions possibles, des actions de base, proposer une, une modification d'une loi, imaginons que l'ouvrier, pendant son tour, donc en défaussant une carte, euh, ait fait la proposition de loi d'augmenter euh, le salaire minimum, donc il mettrait ici son jeton du côté socialisme, euh, à la fin du tour, donc pendant la phase de, de vote, on va tous déterminer, tous les joueurs, si on est pour ou contre cette mesure. Le capitaliste va dire, moi je suis contre le moyenne pourrait dire aussi je suis contre peut-être pour des raisons qui lui sont propres parce qu'il a beaucoup d'entreprises et qu'il veut pas euh, il veut pas que les salaires explosent et à partir de là on va aller chercher cinq cubes dans le sac euh, et les affecter donc au pour ou en contre si je vais piocher des cubes capitalistes bah, du coup ils iront sur contre si je pioche des, des cubes ouvriers ils iront sur pour et celui qui remporte la majorité enfin euh, en tout cas si la majorité est faite ça, le, la loi sera passée donc on déplacera le jeton ici et évidemment, tous ceux qui auront voté pour, et surtout celui qui aura lancé le projet de loi, gagnera en plus des points de victoire. Donc c'est pas tant euh, juste lancer ce qui nous arrange, c'est essayer aussi de flairer ce qui peut être dans l'air du temps, et puis essayer de voir avec les autres, mais on parlera justement des interactions qui sont très riches, voir avec les autres ce qui peut intéresser tout le monde pour que la loi passe, peut-être au détriment d'un ou deux joueurs, mais qu'une loi passe. Vous comprenez donc l'intérêt de mettre un maximum de cubes dans ce sac, et donc de cultiver son influence au détriment peut-être de ses ressources, de son activité économique, il est important d'être influent parce que si on se retrouve, allez, imaginons le cliché, le capitaliste qui est taxé au maximum et qui paye les enfin, pour qui le, le, le salaire maxi... minimum est le plus haut, il va avoir beaucoup beaucoup de mal à s'en sortir et la partie va être difficile pour lui, même si bien sûr, il aura des contre-pouvoirs, des moyens de contrer dans les tours qui suivent. Alors vous l'avez compris, on est sur un jeu très très asymétrique mais aussi un jeu d'interdépendance inter... euh, qui si je voulais vraiment schématiser vulgariser, pourrait faire penser à du route c'est-à-dire qu'en fait, euh, chacun a sa petite fiche, on le voit ici, de règles, micro-règles, euh, et va avoir différents moyens de gagner, de perdre, euh, différents objectifs également. Je reviens donc au sondage et à la réponse de, de certains d'entre vous qui disaient J'ai peur que ce jeu soit trop compliqué pour moi. Et c'est vrai que vu d'ici, il est très dense. Ceci étant, il faut que vous compreniez que là, j'ai quasiment expliqué 75% des règles, 80% des règles. Et donc il n'est pas si dense que ça. Les mécaniques, les possibilités sont énormes, sont phénoménales, on va aussi en reparler, je dis ça souvent, mais on va aussi en reparler de ça. Euh, mais les règles en soi tiennent sur. Alors je l'ai à côté là sous les yeux, tiennent sur euh, trois pages. Voilà. Vous avez trois pages de règles sur ce qu'est le carcan en général. Donc l'organisation d'un tour. Vous avez vu c'est assez rapide finalement, vous jouez des cartes pour ce qui est écrit dessus, ou vous faites des actions de base en défaussant une carte qui sont inscrite sur vos petits euh, votre petite tête de jeu. Ensuite, on prend son salaire ou on prend ses bénéfices, on subit bien ses besoins et puis on passe au tour suivant. C'est pas compliqué à expliquer ni même à comprendre. Et du coup, je rebondis aussi sur. Euh, J'ai lu un commentaire, je sais plus qui disait ça, euh, que c'est un jeu qui se réserve forcément à un groupe de core players, c'est-à-dire à un groupe de joueurs qui sera toujours le même et qui connaîtra le jeu par cœur. J'en suis pas certain finalement. Ou alors, on peut dire ça encore une fois d'un route ou d'autres jeux asymétriques, euh, mais je ne suis pas certain, parce que finalement, on est sur des concepts d'économie assez basique, disons-le quand même, et euh, des concepts donc qui sont à la portée de tout le monde, et que tout le monde comprend bien que l'employeur paye l'employé, que l'employé va être payé plus cher, etc., donc je pense pas que ce soit un jeu sur lequel l'intégration de règles qui sont liées à ce qu'on vit un petit peu tous les jours euh, demande encore une fois 10 parties avant d'être maîtrisé. Même si bien sûr, comme dans tous les jeux, un... quelqu'un qui connaîtra bien le jeu et qui l'aura joué pendant des semaines aura plus de chances de gagner que quelqu'un qui le découvre. Alors au-delà des notions de vote et de politique que j'aime bien parce que ça, ça crée d'interaction autour de la table et ça fait que les gens parlent, on n'est pas juste en train de jouer dans son coin et ça pour moi c'est primordial. Euh, J'aimerais vraiment insister sur... Euh, un concept que j'ai cité beaucoup, qui est l'interdépendance, sur un cheminement très simple. Le capitaliste, il veut de l'argent. Il n'y a aucun souci là-dessus. Le parti du capital, il doit faire fructifier son capital. Donc, il va essentiellement, principalement, euh, lancer des entreprises qui vont avoir des besoins en employés. Donc, les employés seront pourvus soit par, par la classe moyenne pour les employés les plus qualifiés, soit par la classe ouvrière pour les autres. Euh, L'intérêt, donc, on pourrait le penser, euh, du capitaliste, c'est de payer ses employés le moins possible pour gagner plus d'argent. Mais il y a deux risques, il n'y a pas seulement le risque que les employés fassent grève, parce que la grève, ça double tranchant quand même, et euh, le fait de ne pas toucher d'argent, enfin, encore une fois, c'est entre guillemets, un petit peu comme en vrai, euh, il est possible de laisser traîner une grève le plus longtemps possible pour que le, la classe ouvrière, ouvrière se fatigue, et puis cesse de, de, de faire la grève, puisque tout simplement elle a besoin de se nourrir. Mais il y a un autre aspect, c'est que le capitaliste, selon les, surtout selon les, les lois de commerce international, euh, va avoir besoin de vendre ce qu'elle produit pour gagner beaucoup d'argent. L'argent il sort pas comme ça du ciel. Et les, ce qu'on produit ne sert à rien s'il est stocké sur notre petit plateau. Et pour vendre ça, bah, il faut bien que ma classe ouvrière, ma classe moyenne, ait les moyens de l'acheter. Donc il va quand même falloir que je paye, selon les cas, je peux adapter en cas par cas par entreprise, mais il va falloir que je paye un minimum les gens pour que euh, tout simplement ils achètent euh, mes produits. Du coup aussi que je ne les vends pas trop cher, vous voyez, il y a tout un équilibre à trouver qui finalement qu'on retrouve dans, dans toutes les théories aujourd'hui d'économistes, hein, qu'elles soient plus ou moins libérales et, et ce qu'on retrouve aussi chez les partis politiques. On le retrouve là en condensé et euh, du coup, entre parenthèses, c'est presque assez marrant que ce jeu-là se lance à quelques mois des élections pour nous en France parce que euh, finalement, beaucoup de débats et de propositions qu'on peut trouver chez divers candidats, euh, on peut presque les mettre à l'épreuve, vous voyez, ou les, les schématiser ici et voir si ça peut ou ne pas marcher, même si bien sûr... Dans la réalité, ce n'est pas aussi simple que ça. Je vais commencer à répondre à la question pourquoi j'ai baqué Hégémonie C'est quand même la, la, la question, c'est quand même le titre de la vidéo. Pour moi, aujourd'hui, euh, si on schématise, il y a euh, différents types de jeux. Tiens, je vais repasser en plein écran d'ailleurs pour faire mon, mon petit monologue. On a différents types de jeux. Si on sort tout ce qui est petits jeux à moins 30 euros, qui ont tous plus ou moins leur charme, euh, souvent, malheureusement, on va avoir des jeux qui vont exploiter des mécaniques qui existent déjà. C'est dur d'être complètement novateur, j'entends bien. Hein. Donc on va calquer parfois un petit peu trop un thème sur une mécanique qui marche bien. Parfois, avec sur quelques jeux, on aura une petite originalité, un petit truc qui fait que celui-ci se démarque. Et puis, en, dans une autre catégorie à mon sens, on va avoir les jeux asymétriques. Donc c'est un grand panier, j'entends bien. Mais les jeux asymétriques, pour moi, aujourd'hui, c'est un petit peu le nouvel Eldorado. Puisque c'est le seul moyen, finalement, de, de stimuler les joueurs avec quelque chose qui sera nouveau. Donc pas la mécanique, la symétrie on sait ce que c'est, on sait comment ça marche. Euh, mais stimuler les, les joueurs dans la façon de jouer et remettre de l'échange sur la table. Pour moi, aujourd'hui, euh, vraiment l'avenir, surtout de Kickstarter, avec les prix, des taxes, des shipping, etc., qui explosent, euh, c'est la symétrie parce que c'est le seul moyen de se dire, bon, la mécanique, peut-être que je la connais. Peut-être que le thème aussi, je l'ai déjà vu. Mais avec ce jeu-là, voilà, je ne vais jamais jouer la même personne, jamais jouer la même classe, le même camp, euh, donc je vais toujours jouer différemment. Donc ce jeu-là va m'apporter plus que je des ai dés voir un résultat, ou être plus malin à prédire ceci ou cela, il y aura une vraie euh, ouais, une vraie interaction, des vraies interactions, des vrais euh, des affrontements et des équilibres à trouver. Euh, voilà, c'est aussi pour ça que je bacégie de Nice. c'est euh, ma énième parenthèse de, de cette vidéo qui vous l'avez remarqué n'est pas scriptée. Euh c'est de toute façon la, la plupart des jeux que je bac aujourd'hui sont des jeux qui sont un minimum asymétriques même si c'est il euh, a un petit obstacle en termes d'apprentissage des règles puisqu'il faut compter on, on est autour d'une table de débutants surveiller un peu chacun qui n'oublie pas sa petite particularité à lui euh, c'est peut-être pas l'avenir du jeu de société mais c'est vraiment ce qui fait qu'aujourd'hui il brillera encore et, euh, et ouais ce qui, ce qui remet les gens autour de la table au delà de juste chacun jouer dans son coin euh, vraiment partager une expérience ensemble et encore plus là où on doit tous compter sur les autres et en même temps essayer d'être meilleur que les autres. Bon, je reviens euh, à mon explication, et surtout, on va passer euh, à la lecture de vos commentaires. Alors la première remarque que j'ai euh, pas mal lue, et qui est assez légitime, il euh, y a un, un abonné qui disait euh, « moi j'ai pas envie de jouer à un jeu qui me rappelle BFM TV. j'ai pas envie de euh, revivre cette lutte entre le, le capital et le travail, entre euh, euh, cette lutte des classes, donc, euh, et je suis pas, maintenant que je l'ai un petit peu exploité, ce jeu-là, cette hégémonie, je suis Je Pas tout à fait d'accord avec ça, enfin, si l'argument se comprend bien sûr, hein, chacun a ses goûts, mais je suis pas sûr que ce soit si prépondérant que ça. Euh, déjà, parce que ce jeu là a la particularité d'être le fruit d'un gros travail, d'un travail sérieux en termes d'économie, euh, travail par des économistes et des, des sociologues. Donc, on est sur une version assez épurée, assez neutre en fait, de cette euh, pas de pas lutte des classes, mais de ce fonctionnement de l'économie qui est ce qu'elle est et qui est partout la même, avec donc des gens qui travaillent, des gens qui emploient et puis, euh, et puis des gens qui dirigent finalement. Euh, et on échappe, contrairement à un jeu que j'avais plus, plus review il y a un petit moment euh, qui s'appelait Which, Which Side Are You On C'est un jeu très clairement orienté, très à gauche avec euh, les ouvriers qui luttent contre le méchant capital qui cherche à les affamer et à les salir. Là on n'est pas là-dedans, on est assez neutre et ça a quelques avantages. D'abord le fait de partir de théories économiques reconnues euh, fait qu'on est dans une forme d'idéalisation en tout cas d'aseptisation du fonctionnement de l'économie. Toutes les théories aujourd'hui, qu'elles soient libérales ou moins libérales, fonctionnent selon un idéal. C'est-à-dire que dans le meilleur des cas, avec ma théorie, ça marcherait comme ça. Il y a beaucoup de théories, surtout côté libéral, qui partent du principe que l'économie se régulerait d'elle-même. Euh, même les théories les plus, allez, on va dire, à droite du spectre, donc les plus capitalistes, euh, ne partent jamais du principe que l'employeur doit exploiter l'ouvrier et le faire souffrir, lui faire du mal et frauder le, fixe, le fisc, etc. Donc, les économistes en général, euh, leur vision elle est bien transcrite ici, et ça fait qu'on sort des clichés euh, du genre voilà, euh, les ouvriers vont manifester, ils vont se faire taper pour des, par des policiers, ou bien ils vont casser des vitrines, ou bien le capitaliste il va frauder, euh, encore une fois il va, il va frauder au fisc, il va pas payer ses taxes, on n'a pas tout ça, on n'a pas du coup de classe avilissante, c'est pas parce que moi je joue aujourd'hui la classe ouvrière, que je me dis tiens ça me rappelle ma condition parce que je travaille, je suis employé, ou, ou ce que vous voulez, ou je suis chômeur, et à l'inverse c'est pas sale entre guillemets de jouer, euh, l'état ou bien le capital et c'est pas euh, ça va pas être un rôle où vous allez vous retrouver à devoir faire du mal aux gens et je pense que du coup même si le thème voilà c'est un petit peu la vie quotidienne c'est un petit peu la réalité du monde aujourd'hui il, il est pas stigmatisant et du coup je pense que le thème n'est pas pesant comme il pourrait l'être euh, peut-être dans un jeu comme Which Side Are You On où, euh, bah, on est dans une forme de, de, de catharsis un petit peu mais euh, très orienté encore une fois d'un seul côté du spectre le deuxième argument que moi j'ai là-dessus et qui me, me convainc de maintenir mon pledge, euh, c'est qu'on n'est pas dans une opposition absolue et que je pense, même si je manque de recul par rapport au nombre de parties que j'aurais pu faire hein, malheureusement, euh, il y a quand même un gros travail en bonne intelligence à faire entre tous les, tous les partis. Euh, le, la classe ouvrière ou la classe moyenne ne peut pas à tout prix essayer de nuire au capital tout le temps parce qu'elle a besoin que les boîtes tournent en fait pour être payées tout simplement et puis pour avoir des, des biens à acheter. Euh, le capital, on l'a vu tout à l'heure, ne peut pas maltraiter euh, ses employés puisque si elle ne les paye pas, ils n'achèteront rien, voire même ils arrêteront de travailler. Et puis l'État, et c'est assez marrant, l'État est là, du coup pareil de manière assez enjolivée, euh, pour maintenir l'équilibre, pour compenser à coup de subvention ou d'aide euh, un camp qui se sentirait trop mal, parce qu'il a besoin de ça en fait pour, euh, pour gagner, pour prendre des points de victoire. J'entends encore une fois que le thème ne peut pas plaire à tout le monde, euh, mais je pense que on peut en faire ab abstraction vu la qualité des mécaniques, et puis en plus, je suis certain que c'est une excellente, excellente, pardon expérience sociale, que de jouer ça avec des gens, que ce soit la famille ou des amis, et je pense que vraiment on les découvre euh, quand on voit si euh, votre ami d'enfance, euh, quand vous faites grève parce que vous n'êtes pas assez payé, est-ce qu'il va payer, est-ce qu'il va payer plus, moins, est-ce qu'il va essayer justement de, de dire non, non, je me débrouille tout seul, euh, fais ta grève, ça m'intéresse pas, et je pense qu'on en apprend beaucoup l'un sur l'autre, ça renvoie au point que je disais tout à l'heure sur l'interaction et la symétrie euh, en jouant à ce jeu et en voyant les réactions de chacun selon le rôle qu'il va tenir. Il y a une autre remarque qui a été faite dans les commentaires et qui n'est pas, euh, pas non plus une idiote, c'est celle du prix. Alors, le jeu vaut 59 euros, mais évidemment derrière on a taxe shipping, etc. Et ça peut alourdir le, enfin le, le prix, hein, la balance, euh, sachant qu'évidemment on n'a pas de miniature, on n'a que du nipple. Et heureusement, sinon je pense qu'on serait sur des, des prix délirants. Moi, il y a un truc que j'aime bien voir et qui est très très rare et que là je vois, bah vous regardez à droite, on a un pledge à 59 euros. Au-dessus, c'est le pledge à 1€. On a le pledge à 59 donc le jeu. Et on a le pledge retailer, le pledge boutique, et c'est tout. On n'a pas d'add-on, on n'a pas de, de version de luxe et de version normale qui sera un peu moins bien. On n'a pas tout ça. Et ça, c'est quelque chose qui me manque. Cette simplicité, cette lisibilité, un peu cette honnêteté aussi. Euh, de dire, voilà, on vous offre un jeu, on a une idée d'un jeu. On va pas. Alors parfois c'est justifié, attention je crache pas sur tout le monde, je mets pas tous les œufs dans le même panier. Mais de manière générale on a une propension quand même à avoir des brouettes d'add-on, qu'en plus j'en ai déjà parlé tout le monde en parle, on sait très bien qu'on les sortira pas. Et là du coup pour le prix, je reviens sur cette notion de prix, euh, je descends parce que je ne suis pas du tout au bon endroit, on va avoir une deluxification au fil des stretch goals, qu'ils soient sociaux ou euh, bien normaux suite au montant. Et je trouve ça tellement plus intéressant en fait de me dire, mon prix d'entrée... Il est de 59 euros hors taxe hein. bon on va mettre ça de côté parce que je les ai pas j'ai pas les chiffres là sous les yeux mon prix d'entrée il est de 59 euros à partir de là quand j'ai mis mon billet il n'y a plus que du bonus tout ce qui va arriver là tout ce que vous voyez défiler euh, bah, ça va être du bonus ça va être mieux alors je sais pas oui si c'est euh, là on est sur les stretch goals si je dis pas de bêtises et je n'aurai pas un add-on à remettre parce que ce stretch goal là est lié à tel add-on telle extension tel deluxe que j'ai pas ah euh, oui il y a une mini expansion euh, pour le early bird j'entends bien mais c'est quelque chose, c'est une démarche que j'apprécie, juste en tant que consommateur en fait, qui comme beaucoup, quand il a découvert Kickstarter, a mis des milliers et des milliers d'euros sur des all-in qui aujourd'hui sont stockés derrière, vous les voyez pas bien, mais ils sortent pas tous, en tout cas pas toutes les boîtes. Et puis aujourd'hui, se retrouve bloqué entre son FOMO, donc le besoin d'avoir un petit peu toujours tout et de la peur de passer à côté de quelque chose, et puis cette rationalisation nécessaire d'une part financière et puis du fait que euh, tous les jeux ne sortent pas en entier. Là donc voilà, cette parenthèse elle est faite, oui, ça a un prix, mais en même temps... C'est ce que je disais sur, sur YouTube dans les commentaires. Si aujourd'hui 59 euros, ça vous fait peur sur Kickstarter, malheureusement, dans la conjecture actuelle, conjoncture actuelle, euh, bah j'ai peur que vous ayez du mal à trouver votre bonheur. Euh, même si j'entends que oui, ça reste un, un prix. Hein, ça reste, euh, on va peut-être s'approcher des 80 euros toutes taxes comprises pour un jeu. Ça va être 80 euros le jeu, ça fait cher, j'entends. Mais il y a au moins cette compensation de euh, chaque jour presque, je récupère un petit peu plus euh, sans mettre plus d'argent. Et ça, encore une fois, c'est d'une trop rare, c'est à encourager, c'est à noter, c'est fait. Je rebondis d'ailleurs sur un point qui, euh, qui lui-même rebondit sur pas mal de choses que j'ai dites avant, c'est que la, la DA est finalement assez sobre aussi. Alors je cherche une... Euh, bon voilà, vous avez des, des illustrations ici. Et c'est une DA qui pourrait faire penser à des jeux comme... Euh, comme Humankind ou bien Civilisation. Euh, et c'est assez attirant, ça... c'est sans fantasy, je l'entends, euh, mais c'est assez neutre aussi, et ça participe à la fois donc, à la non-stigmatisation d'une classe, euh, on sort vraiment des clichés dégoûtants, et puis ça donne cette impression de... Ouais, un petit peu de réalisme, en tout cas de sobriété, de sérieux, euh, qui je pense si assez bien au, au jeu tel qu'il qu est présenté aujourd'hui. Voilà, on a un petit peu fait le tour du jeu dans ces très grandes lignes et puis euh, aussi des retours que vous m'avez fait. Alors j'insiste, euh, si cette vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à participer la prochaine fois que je vous fais un, un petit sondage, un petit, une petite question comme ça. C'est sûrement que j'ai ce genre de vidéo en tête. Et plus vous allez à la fois répondre, mais aussi pourquoi pas mettre votre avis en commentaire. Je les ai tous lus, je réponds à tous les commentaires. Euh, plus ça me permet moi d'orienter ma vidéo sur des sujets et puis essayer de... Alors peut-être pas d'avoir raison par rapport à vous de vous convaincre, que c'est pas forcément le but, puisque encore une fois je n'ai aucun contact avec cet éditeur, mais... Euh... Peut-être de vous faire voir les choses autrement, ou bien peut-être moi aussi de prendre conscience de certaines choses que je n'aurais pas remarquées avant. Euh, donc c'est un jeu euro-moyen, j'ai pas envie de dire vie parce que je le trouve pas si heavy que ça finalement, en tout cas dans ses règles. Il euh, y a beaucoup de façons de gagner, mais comme chacun a sa petite partition, et qu'on a surtout, ça c'est important et j'ai oublié de le dire, on n'a pas besoin de connaître par cœur tout ce que peut faire l'autre pour avancer et pour jouer. On sait très bien que de toute façon, l'employé le, devra travailler pour nous si on est capital. Euh, J'ai pas besoin d'anticiper trop ces actions, parce qu'elles vont être logiques, la plupart vont être logiques, et, euh, vont tomber sous le sens, et ça c'est encore un, un, un très gros point euh, à mettre au crédit de ce jeu. Bref, je commence à tourner un petit peu en rond, euh, je mets quand même un petit... Euh, allez, je reviens en, en, en caméra, euh, caméra frontale, je mets un, un petit bémol sur une question que je me pose, à savoir la valeur du jeu si vous ne jouez qu'à deux tout le temps. Parce qu'autant le jeu est intéressant, on n'a pas besoin finalement d'être quatre pour profiter de ce jeu-là et de ses mécaniques puisque l'état est grandement simulé. L'inconvénient qu'on peut avoir si vraiment on est, on est fasciné par cette reproduction des, des mécanismes économiques tels qu'on les connaît, c'est qu'on ne pourra jamais incarner si on n'est que deux, deux factions, c'est-à-dire le capital et le travail, ce sont les deux qui doivent toujours être là. Donc à devoir vous n'aurez que ces deux là et vous allez du coup passer à côté euh, de la classe moyenne qui euh, a beaucoup plus de... non pas beaucoup plus, qui a des opportunités différentes et qui joue un petit peu sur les deux sur les deux tableaux et puis l'État qui a ce, ce rôle de gestionnaire. Donc peut-être que l'investissement vaut un petit peu moins le coup si vous êtes certain qu'il ne sortira jamais à plus de devoir. Ceci étant, un mode solo a été annoncé. Je n'en connais pas la teneur, la teneur ni la qualité, mais avec un petit peu de chance, si on peut simuler d'une faction et donc se retrouver avec euh, avec le capital qui serait simulé et puis l'état qui serait simulé je dis n'importe quoi ou même le capital et le travail on pourrait se retrouver à jouer la, la classe moyenne en solo c'est un jeu qui je pense s'automatise assez bien puisqu'on est quand même sur euh, encore une fois il y a des grandes théories sur l'économie qui existent depuis très très longtemps donc se basant sur ces, ces théories et sur cet idéal, sur cette. Euh, dans le meilleur des cas il faudrait que euh, l'IA pourrait très bien s'adapter, euh, le capital pourrait faire en sorte de ne pas affamer les ouvriers tout en faisant un minimum de, de revenus. J'ai bon espoir là-dessus, il faut voir ce que ça peut donner. Euh, en tout cas, c'est là. Si vous n'êtes pas joueur solo, euh, que vous ne jouez qu'à deux, surveillez si le fait que ce mode solo peut-être peut, peut s'intégrer à une partie de joueurs et donc enrichir un petit peu le. Euh, l'ensemble, ça c'est à creuser, c'est à voir au fil de la campagne, qui va durer pendant encore une grosse dizaine de jours, donc il n'est pas trop tard pour se pencher dessus, euh, en espérant du coup que j'ai réussi à démystifier tout ça, et puis à euh, vous donner un, un aperçu, euh, peut-être vous donner envie, justement, de faire des expériences chez vous, avec l'économie, avec vos amis, et voir qui sont justement vos vrais amis, euh, et qui ne sont que des villes profiteurs. Voilà pourquoi j'ai baqué Hégémonie, j'espère que ce concept de vidéo vous a plu et que peut-être vous, dans les commentaires vous m'inciterez à, à reproduire l'expérience. N'hésitez pas d'ailleurs, il y en a certains qui le font de temps en temps, à me suggérer des campagnes qui commencent et à côté desquelles je serai peut-être passé, sur lesquelles il y aurait peu ou pas de contenu en français. Je suis toujours très preneur de découvrir de nouveaux jeux, de, vous, de partager avec vous de, de, nouveaux, euh, de nouveaux projets. Et puis idéalement aussi de vous montrer ce que je bac à titre personnel et qui m'enchantent particulièrement. D'ici à la prochaine vidéo, je vous invite fortement à aller voir la page de la campagne d'hégémonie. Si vous êtes arrivé jusque là, c'est forcément qui vous intéresse un minimum et ça vaut le coup. Je vous souhaite de belles parties et je vous dis à très bientôt.